je viens de vivre une expérience ce matin un peu particulière euh, j'ai passé le pire entretien d'embauche de ma vie vraiment j'ai été accueillie de façon très froide de façon très très comment hystérique de façon hystérique en fait hein. déjà j'ai attendu 20 minutes dans le couloir qu'on puisse m'accueillir mais ça encore mais déjà direct la directrice me dit bon mais bah, si je vous convoque c'est absolument pas pour votre lettre de motivation parce que bah non mais pas du tout Déjà, ça jette un petit froid. Et puis, elle s'est complètement déchargée sur moi. Elle avait dû se prendre la tête avec quelqu'un juste avant. Et c'est moi qui y ai pris. Mais alors, mais j'ai pris. Hein. Euh, elle a insulté ses employés. Elle a, euh, la secrétaire m'a fourré toutes les affaires dans les bras les chaussures, les fringues, le badge, le cadenas. Enfin, la totale, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Pour au final, elle me dit Vous commencez à 14h. Donc bon, j'ai dû faire bonne impression, j'en sais rien, sinon elle avait pas d'autre choix, certainement. Mais bon, voilà, c'était... Euh, je suis encore un petit peu déboussolée, parce que là, c'était que vraiment... Qu'est-ce euh... qu que tu fais là Tu parles toute seule Non, je, je pense, parle... Je, je pensais je... tu étais au téléphone, je, je, je parle à, à, aux, aux gens. Ah, ah d'accord. Bon, ben voilà. Bonjour tout le monde. Je raconte... Ah, tu parles de ton expérience, là Ouais. T'es sûr que tu veux bosser pour elle C'est 15 jours... Qui peut déboucher sur un CDI, la balle est dans mon camp, elle m'a dit. Ah, la belle, elle m'a la répété au moins. Il y, a, il y a parfois de ces, de ces patrons qui savent accueillir leur personnel, ah mince, je casse tout là, qui <rire> savent accueillir leur, leur, leur candidat, mais alors d'une ah, façon là, médiocre, là, là. ça donne déjà pas envie de bosser pour eux. Ah non, mais complètement. J'y vais parce que j'ai envie de travailler, mais si j'avais d'autres choix, je crois que j'irais pas. Hein. Ouais. Bon, écoute, euh, en tout cas, ton CV, il a fonctionné. Hein, oui, la lettre de motivation, non pas du tout. <rire> alors, mais voilà, il y a parfois des patrons qui sont en effet déjà d'emblée super désagréables. Bon, alors, il ne faut pas le prendre personnellement. Tu as non, pas le non, personnellement. non, non, non, non. À mon pas, avis, tu as euh, dû ramasser pour les autres. C'est hein, assez euh, déstabilisant, j'ai ouais, envie de dire, parce que... Bah, écoute, point positif, tu as un taf. Oui, voilà, je commence à 14h. Hein, euh... Du coup, tu as un taf direct. Direct, je n'ai même pas essayé de me vendre en fait, parce que quand je commençais à me couper la parole en me disant non, mais on va pas discuter 36 heures parce que sinon on ira jusqu'à demain. Moi. Demain. Demain. Alors elle vient du sud-ouest, <rire> vous parler Demain. Excuse-moi. Et oh, elle as pris tes comprimés. <rire> bon, ben voilà, c'est bien super que tu participes là, que tu as fait cette vidéo aujourd'hui. Ben super, ben, alors du coup c'est elle qui l'a fait c'est pas moi. Ouais. Bon, ben écoutez. Et eh bien ce soir j'en ferai une autre <coughs> pour te dire comment ça s'est passé. Oui, je ne suis pas trop crevée. Oui, parce que Allez, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. À demain. Bye.